We're Adorateurs, adoratrices, bonsoir. C'est encore un plaisir de me retrouver avec vous ce soir. La chanson disait euh, qu'il vient des quatre vents et qu'il souffle sur les eaux desséchées. C'est Ézéchiel 37. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. C'est la parole que l'Éternel a pour nous tous les jours de notre vie. Tout ce qui est desséché en nous doit reprendre vie. La couronne est en fin de parcours et nous n'avons rien à craindre avec lui parce qu'il est avec nous. Il est tous les jours avec nous, tous les jours de notre vie. J'invite euh, tous ceux qui sont endormis, tous ceux qui euh, sont fatigués, tous ceux qui, se, qui sentent que leur relation est au ralenti, à raviver cette relation, à se réveiller, à ressusciter par le Saint-Esprit. Alléluia, Alléluia. Pendant les heures de la nuit, c'est vrai que ce, ce, ce n'est pas évident on se retrouve seul, seul au monde. On a le sentiment d'avoir été abandonné. Mais le Seigneur a toujours une parole pour nous. Whoa. Mess, Elohim, Souviens-toi sans oui et amen. amen Gloire à toi Seigneur nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu j'ai quelques soucis techniques mais le Seigneur est bon le Seigneur est merveilleux le Seigneur est souverain il est au dessus de tout la nuit, il y a un autre jour. La nuit, en général, c'est signe de difficulté. C'est l'obscurité. Et à ce moment-là, la parole de Dieu, la connaissance, Le psaume 19, verset 2, il est dit, un jour on instruit un autre. La nuit donne connaissance à une autre nuit. C'est en effet, en effet pendant la nuit que nous recevons les instructions de notre papa. C'est la nuit que nous cherchons la face de notre papa, que nous sommes beaucoup plus attentifs. Parce que nous cherchons à nous sortir de l'obscurité. Et c'est à ce moment que la parole jaillit. Et les paroles qu'il nous donne pendant la nuit, elles s'accomplissent. Parce que la parole de Dieu ne revient pas à lui sans effet. Sans avoir accompli le dessein pour lequel elle a été lancée. Le Seigneur n'est pas un homme pour mentir. Ses promesses sont oui et amen. Merci papa pour tes promesses. Merci pour tes paroles qui s'accomplissent effectivement. Gloire à toi papa. Et Seigneur, dans l'obscurité, nous apprenons à dépendre totalement de toi. Oui Seigneur, tu nous donnes ta parole et c'est sur cette parole que nous nous reposons. C'est sur, sur cette parole que nous nous fixons. Gloire. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire. Tu es bon Seigneur. Avec puissance, car tu es avec moi. Sur notre sentier. Ta parole est là pour éclairer notre voie, Seigneur. Alléluia, gloire, gloire, gloire à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Oh Yahweh, béni soit ton Saint-Nom. Éternel, tu règnes. Dans le psaume 93, il est dit... « L'Éternel est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu. Il est saint de force. » Alléluia. Oui, Seigneur, je te célèbre pour l'éternité. Tous les frères et sœurs ici présents, les adorateurs, les adoratrices, te célèbrent pour l'éternité. Seigneur, tu es digne de recevoir toute notre adoration. Ô Éternel, Dieu fidèle, Dieu puissant. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le psaume 91. versets 1 à 4 Éternel, nous bénissons ton nom pour ta parole encore ce soir nous bénissons ton nom Seigneur louange à toi Dieu fidèle Louange à toi, roi des rois. Louange à toi, Seigneur des seigneurs. Louange à toi, toi qui es au-dessus de tout. Louange à toi, ô éternel. Tu règnes à jamais. Toi qui es revêtu de force. Toi qui es revêtu de majesté. Seigneur, ton règne n'a point de fin. Toi qui es l'alpha et l'oméga. Alléluia. Nous bénissons ton sein, mon Seigneur. Psaume 91, du verset 1 à 4, je lis euh, comme d'habitude hein, dans ma version Bible de Yeshua Amashia. Celui qui demeure sous la couverture des lions repose à l'ombre de Shaddai. Je dis à Yahweh, « Tu es ma retraite et ma forteresse. Tu es mon Elohim en qui je me confie. Car il te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste et de la calamité. » Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras une retraite sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Amen. Verset 1 Celui qui demeure sous la couverture lions repose à l'ombre de Shaddai. Elion je suppose que dans votre version c'est déjà expliqué euh, parce qu'il y a des versions qui disent celui qui demeure à l'abri du très haut donc Elion c'est le très haut repose à l'ombre du tout puissant donc Shaddai et je dis Yahweh Yahweh c'est l'éternel mon refuge et ma forteresse mon Elohim Elohim c'est Dieu dans Exode 4 du, euh, au verset 14 on va dire 14 et 15 l'éternel se révèle à Moïse comme Yahweh Y-H-W-H -h -h. le nom est imprononçable les Hébreux se sont toujours refusés de prononcer le nom de Dieu parce que il y a un passage qui, qui dit que nous ne prononcerons pas le nom de Dieu en vain. Du coup, ils l'appellent Hachem. Hachem, ça signifie le nom. Ou alors Adonai, Adonai signifie seigneur ou maître. Nous avons le, également le nom de Elohim qui signifie Dieu. Alors c'est notre Dieu, le Dieu unique, mais également des dieux. Dans Lévitique 19, verset 4, Vous ne vous tournerez pas vers les faux Elohim et vous ne ferez pas des Elohim en, en métal fondu. Je suis Yahweh. Votre Elohim. Le nom Elohim insiste sur l'idée de puissance de Dieu. Elohim, c'est le Dieu créateur. C'est le Dieu fort. Dans Genèse 17, verset 7, il est dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi et entre ta postérité après toi selon leur génération. Ce sera une alliance éternelle en vertu de laquelle je serai ton Elohim et celui de ta postérité après toi. Oh, vous avez également Elohim dans Genèse 33, verset 20, Jérémie 31, verset 33. En fait, il y a pas mal de passages dans la Bible qui parlent de Elohim. Elohim, c'est la, la, la forme plurielle de Elohim. Ce qui, nous, euh, ce qui nous confirme que Dieu est pluriel. Ça nous confirme la, la doctrine de la Trinité. Contrairement à ce que les les Hébreux pensent. C'est vrai que Dieu est un, mais en même temps, il est plusieurs en un. Yahweh YHWH signifie celui qui est dans l'éternité, celui qui n'a ni commencement ni fin. Il a toujours été, il est, et il sera à jamais. Lorsque nous voyons le nom de Elohim, c'est pour parler de, du Dieu puissant. Mais lorsque nous voyons Yahweh, ça signifie, ça nous montre l'amour de Dieu. Ça nous présente Yahweh, notre, euh, Dieu comme notre Père, comme celui qui nous aime. Yahweh est composé de quatre lettres. Souffrez que je vous donne ces lettres en hébreu. Yod, la première lettre, qui signifie main. Le Yod, c'est la main divine. La main de Dieu est partout. Sa main est celle qui nous délivre. C'est sa main qui trace un chemin dans le désert. C'est sa main qui combat pour nous. La deuxième lettre, c'est le « He ». Le « He », ça représente le souffle de vie. Il a soufflé dans les narines de Adam afin de lui donner la vie. Nous avons en nous son souffle de vie. Et la valeur numérique de « E est 5, ce qui rappelle les 5 livres de la Torah. En effet, euh, chaque lettre de l'alphabet, dans, dans, dans, dans, la, dans la langue hébreu, hébraïque, pardon, il y a 22 lettres et, et chaque lettre a une valeur numérique. Je vous l'avais déjà dit euh, auparavant. Et donc comme je viens de le dire, et pour valeur numérique, 5. La troisième lettre, c'est le Vav, qui signifie « crochet », qui signifie « union », parce que c'est avec un crochet qu'on qu unit. La valeur numérique... Vav et 6 cela, cela nous fait penser aux six jours de la création et enfin Yahweh se termine par encore et la puissance du souffle divin le Saint Esprit en nous et sans qui nous ne pouvons rien Lorsque nous lisons le psaume 91, Yahweh nous parle de sa protection. Mais nous voyons dans le verset 16 qu'il y a une condition à toute cette protection. Le verset 16 dit « Et je lui ferai voir mon salut. »« Salut » en hébreu, c'est Yeshua donc nous comprenons que sans Yeshua nous ne pouvons pas avoir la protection de Dieu sans Yeshua Dieu ne peut pas être notre refuge Yeshua s'écrit de la même manière que Yahweh mais seulement on ajoute, il y a deux lettres qu'on ajoute Entre le iod et le e, c'est-à-dire entre la première lettre et la deuxième lettre, entre la main et le souffle, nous ajoutons le shin. Le shin, quand vous voyez la lettre shin, elle a une forme de dent, et d'ailleurs ça signifie dent. Mais ça signifie également le feu, le feu divin. Le feu est purificateur. 1 Corinthiens 3, verset 13 C'est par Yeshua que nous sommes purifiés et que nous pouvons nous tenir devant le trône de grâce. Le feu symbolise aussi la, la présence de Dieu. Dans 1 Roi 19 on nous parle de la présence de Dieu et nous savons que Yeshua nous a donné la présence de Dieu. En nous, nous avons Yeshua et c'est Dieu, il est Dieu. Entre le Vav, la lettre Vav, qui est le crochet, l'union, et le E, l'esprit, nous, nous ajoutons le Aïn, la lettre Aïn. Aïn, ça signifie « œil ». L'œil de Dieu. L'œil de la connaissance de Dieu. Avec Yeshua, nous connaissons Dieu. L'œil de la conscience. Avec Yeshua, nous prenons conscience de qui nous sommes, de ce que nous faisons, de notre origine, de tout. « D'où nous allons ?» L'œil est la lumière du corps. Nous le voyons dans Matthieu 6, verset 32. Nous, venons, nous devenons également la prunelle des yeux de Yahweh. Dans le psaume 17, verset 8. Et même dans Deutéronome 32, verset 10. Je voudrais attirer votre attention sur une chose. Dieu ne s'appelle absolument pas, mais vraiment absolument pas. J'insiste sur le absolument pas, Jéhovah. D'abord, le son J n'existe pas en hébreu. c'est une mauvaise traduction est-ce que c'est voulu est-ce que ce n'est pas voulu je ne sais pas Mais déjà on ne dit pas Jésus on dit Yeshua et on ne dit pas Jéhovah mais Yahweh et sachez que Ova en hébreu signifie désastre ruine malheur Calamité. Pourquoi est-ce que notre Dieu porterait un nom comme cela? Personnellement, quand il y a des, des chansons où on, on mentionne le nom Jéhovah, je, soit je me tais, soit je mets Yahweh à la place. Je suis de père, je suis nigériane et les anglophones aiment beaucoup utiliser ce terme-là. Mais moi, personnellement, il y a longtemps que j'ai fait une croix sur, euh, sur ce nom. Parce que là, on dit que la, la, la vérité nous a franchis et, et j'aurais trop peur d'insulter mon père en, en l'appelant de cette manière. On peut le faire lorsqu'on pas, on est dans, dans des temps d'ignorance, mais lorsqu'on est lorsqu'on on est conscient de ce que cela signifie, je pense que on, on prend la décision de de de, de parler, de l'appeler autrement. Alléluia. Soyez soyez loués, soyez bénis Apocalypse nous dit dans le verset, dans le chapitre 5, verset, verset 2, qu'il n'y a personne qui a été capable, qui n'a été trouvé digne d'ouvrir le livre de vie. Alléluia. Et la seule personne qui a été trouvée digne d'ouvrir le livre de vie, c'est notre Seigneur, Yeshua, Dans nos vies. Tu es digne de régner, Seigneur, dans nos familles. Tu es digne de régner, Seigneur, dans tout ce que nous entreprenons. Tu es digne de régner dans notre pays. Tu es digne, Seigneur, tu es digne. Tu es digne. Alléluia. Tu es digne. Alléluia. Et tu es ressuscité, tu es assis sur ton trône, et tu rejoins, et tu reviens, tu es dit, tu es dit, agneau oui, rigolet, puissant. Seigneur, Toi seul, Toi seul, Toi seul et digne. Alléluia, Seigneur, nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ta parole. Nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que tu es celui qui nous donne la connaissance. Nous bénissons ton nom, Seigneur, au oh Dieu, parce que tu ne nous laisses pas ignorants. Nous bénissons ton nom, Seigneur, oh Dieu, parce que ta parole nous a franchi. Nous bénissons ton nom, ô Roi des rois. Nous bénissons ton nom, toi, notre Père. Nous bénissons ton nom, toi, notre Sauveur. Nous bénissons ton nom, Seigneur, oh Dieu, toi qui es notre lumière et qui fais de nous la lumière de ce monde. Nous bénissons ton nom, Seigneur, toi qui nous as envoyés. En tant qu'ambassadeur ici-bas, Seigneur, merci parce que tu nous as donné, Seigneur, les armes, Seigneur, toutes les armes, Seigneur, dont nous avons besoin, Papa, pour pouvoir mener le combat ici-bas. Merci, Seigneur, au oh Dieu, pour tous tes bienfaits. Merci, Papa. Seigneur, nous voulons ce soir, Seigneur, penser à notre sœur, euh, Linda Kwasi, qui a perdu son papa, père, c'est... La nuit, nous parlions de la nuit tout à l'heure et c'est un moment d'obscurité pour elle, Seigneur. Et, et Père, nous te demandons au nom puissant de Yeshua de la soutenir. Nous te demandons, Seigneur, de, de la réconforter. Nous te demandons, Seigneur, d'apaiser sa peine, Seigneur, ainsi qu'à toute sa famille, Seigneur, et tous les amis, Seigneur, de, de sa famille. Papa, nous savons qu'après la nuit, vient une nouvelle, un nouveau jour, Papa, et, et nous te prions, Seigneur, afin que tu puisses l'aider à tenir pendant tout ce moment, Seigneur, et que tu puisses lui parler, Seigneur, pendant les heures de la nuit, ô oh, Éternel. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, parce que nous savons que tu es avec elle. Nous savons, Seigneur, oh Dieu, que tu es son réconfort, que tu es son soutien, que tu es sa forteresse, que tu es son abri, que tu es son refuge. Merci, merci, papa. Merci, papa. Seigneur, nous pensons également à toutes les personnes sur la plateforme qui vivent des moments difficiles. Nous te demandons Seigneur également d'intervenir en leur faveur. Nous te demandons Papa de leur permettre et également Seigneur de, de pouvoir euh, euh, ouvrir les yeux dans cette obscurité et de pouvoir voir quelles sont tes, tes, tes paroles pour eux, enfin voir tes volont ta volonté Seigneur. Pour eux, voir les plans que tu as pour eux, Seigneur, parle-leur, permets qu'ils entendent, Seigneur, ce que tu as à leur dire, permets, Père éternel, qu'ils puissent tirer des enseignements, Seigneur, de, de ces moments d'obscurité, Seigneur, parce que c'est à ces moments-là que, que nous apprenons, Seigneur. Oui, Père, oui, Père, c'est à ce moment-là que nous apprenons, Seigneur, et, et Père, euh, euh, nous, nous te disons merci. Merci, Seigneur, parce que c'est vrai que ce n'est pas toi qui envoie l'obscurité, mais tu ne permets pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Et Seigneur, avec toutes ces épreuves, Seigneur, tu nous donnes le moyen de, de nous en sortir. Il y a toujours une issue de secours, Seigneur. Ta main est celle qui trace un chemin dans le désert. Ta main est celle qui ouvre la mer afin que nous puissions marcher, Seigneur, à pied. Père, nous voulons également te confier le, le mariage de Renaud, Seigneur. Et nous te demandons, non puissant de Yeshua, que tu sois celui qui organise toutes choses, Seigneur. Père, nous te prions, Seigneur, pour la provision. Nous te prions, Seigneur que tout se passe, Seigneur, dans de bonnes conditions. Nous prenons autorité ce soir, Seigneur, contre toute attaque de l'ennemi, Seigneur, contre ce mariage, père, père éternel. Ils ont effectivement, Seigneur, déjà fait une première union, Seigneur. Euh, euh, ils ont fait le mariage traditionnel, Seigneur. Et, et nous te disons merci, Seigneur, pour ce qui a été fait, Seigneur. Père éternel, nous savons que c'est ce qui est le plus important. Mais Père, devant la législation, Seigneur, Seigneur, euh, ils se doivent d'aller de, de, de, à la mairie et nous te demandons, Seigneur, de, de, de gérer cela, Seigneur, de, de permettre, Seigneur, que cela se passe dans de bonnes conditions. Nous te prions, Père éternel, euh, euh, afin que, Père, rien ne puisse contrecarrer les, euh, leurs projets, Seigneur, rien ne puisse contrecarrer leurs plans, au nom puissant de Yeshua. Gloire à toi, Seigneur, parce que c'est toi qui as dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, Seigneur. Et Père, tu accordes une grande importance au mariage, Seigneur. Le mariage est quelque chose de sacré, papa. Et Père, c'est comme l'image, c'est la même image, Seigneur, que... que euh, la même chose que toi et nous, Seigneur, oh Dieu, tu es notre époux et l'Église est ton épouse, Père éternel, et Seigneur, oh Dieu, euh, euh, tu es celui qui favorise, Seigneur, tu es celui qui nous soutient, Seigneur, dans nos plans de mariage. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce que tu fais dans la vie de Renaud. Hallelujah. Père, tu connais les, les besoins de chacun, tu connais les besoins de de, de, de chacun de nous Seigneur, tu connais nos, nos challenges, tu connais Seigneur nos désirs, tu connais Seigneur ce qu'il y a au plus profond de nos cœurs et nous te remettons tout cela Seigneur parce que tu as dit de te soumettre nos projets afin de réussir dans nos entreprises. Nous te disons merci d'avance Seigneur parce que tu es avec nous Seigneur maintenant et à jamais. Père, soit élevé, soit glorifié, Seigneur, pour toutes tes bontés, au nom puissant de Yeshua. Amen, amen, amen. Adorateurs et adoratrices, je suis vraiment désolée pour euh, tous ces problèmes techniques, mais euh, c'est pas grave. Le, le, le message est passé et nous avons pu prier pour Linda, nous avons pu prier pour euh, Renaud et, et nous avons adoré notre papa. Et, euh, euh, ben, je prie pour que le Seigneur continue à vous garder cette nuit, que sur votre couche, votre esprit continue à l'adorer, à le louer, et euh, que le sang de Yeshua vous recouvre, vous et toute votre famille, toute votre maison. Et nous nous disons à demain.